Je suis un pêcheur. Un pêcheur qui pêche, comme on lui a appris, pour ne pas oublier. Les saisons, les savoirs, les interdits, les coutumes, les rites, les secrets, essentiels comme la conscience d'être cela. Cette cadence, ce rythme. Les gaillacs en fleurs qui me disent que le dawa est gras. Alors je pêche, comme on me l'a appris. Et je suis conscient du bonheur d'être tout cela.